Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans laquelle on va parler de quelque chose que pas tout le monde est d'accord dessus Tout d'abord nous allons parler de quelques informations Par rapport à Fortnite Et après cela nous allons rentrer dans le vif du sujet Avant de commencer les gars n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Ça ferait vraiment plaisir Si tu veux avoir ta propre dédicace dans la prochaine vidéo N'hésite pas à t'abonner On est très très proche des 130 abonnés N'hésite pas à activer la cloche des notifications pour ne rien louper Et on est parti pour cette vidéo Avant les gars pour cette vidéo nous allons parler de quelques petites nouveautés Qui sont arrivées dernièrement sur le jeu Bon pour cette information la chose que n'est pas encore arrivé mais un skin souris qui est en préparation chez Pigame. Ouais, on va bien ou quoi mon rêve, tranquille. Donc tu seras bientôt disponible dans la boutique d'objets. Ensuite les gars, mardi prochain le 15 novembre, nous allons avoir la prochaine et la dernière mise à jour de cette saison. Normalement cette mise à jour va ajouter les avions et les hélicos. Ensuite les gars, récemment nous avons eu le nouvel item ravitaillement sur commande. Cet item va vous permettre de commander un ravitaillement avec du soin, des ressources ou vous pouvez commander un véhicule. C'est pratique pour se soigner, euh, avoir des ressources telles que des balles et tout. Vous pouvez euh, commander un véhicule pour vous barrer au cas où il y a la zone où il y a des ennemis qui vous pourchassent. Les gars, nous avons l'information euh, de la date de, du côte à rebours qui va arriver pour l'événement de fin de saison. Oui, pour ceux qui ne savent pas, oui, on aura un, un événement de fin de saison et c'est confirmé. Le côte à rebours en question va apparaître le 24 novembre. Nous ne savons pas où est-ce qu'il va apparaître, mais sûrement dans le lobby, bien sûr. Ensuite, les gars, petite information par rapport à la fin de la saison. Entre la fin de la saison et le début de la nouvelle saison, nous aurons une maintenance de 36 heures et plus. Et cette information vois un peu de quoi je vais parler dans cette vidéo. D'habitude, quand la maintenance durera autant longtemps, c'est que c'est pour un chapitre. Mais du coup, voilà. Alors, les gars, on attend que la nouvelle saison arrive le dimanche. Les gars, aussi, nous avons deux items qui ont été reportés pour la nouvelle saison. C'est le missile guidé et aussi le pont à charge. Ces deux items vont finir par faire leur apparition dans la prochaine saison. Du coup, les gars, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi tant de personnes pensent que la prochaine saison serait pas la saison 5, mais le chapitre 4, saison 1 Pour la plupart d'entre vous, vous avez sûrement vu la vidéo de Nana, ce que je la mets dans la description dans laquelle il propose ses arguments par rapport pourquoi non, on n'aura pas la saison 5 mais le chapitre 4 et les gars personnellement je suis totalement d'accord avec lui puisque on a vraiment mais vraiment trop de preuves qui commencent à se concrétiser pour pouvoir dire qu'on a le chapitre 4 la saison prochaine. Je vais vous récapituler toutes les informations qu'on a qui pourraient supposer qu'on ait le chapitre 4. Si vous vous souvenez bien en saison 8 chapitre 2 Fortnite avait donné énormément D'indices dans les cosmétiques de la reine du cube Je vous fais pas une chanson j'en ai déjà parlé Mais dans les cosmétiques de la reine du cube Nous avons énormément de références Par rapport au néant et qui laisse sous-entendre Que le néant va finir coûte que coûte par arriver Sur la map mais il n'y a pas qu'avec la reine du cube Nous avons aussi avec cette saison avec euh, Héros la méchante de la saison Et nous avons aussi potiron chromé le skin gratuit Alors je vous invite à aller dans les descriptions Des différents cosmétiques des différents skins Et de le voir par vous même et pour certaines personnes trop importantes pour qu'elles puissent arriver dans une saison mais dans un chapitre. Nous avons par exemple la vue à la première personne, tel qu'un FPS qui n'est pas encore arrivé. Et nous avons aussi énormément d'autres items qui ne sont pas encore arrivés. Nous avons par exemple le buggy qui avait leak il y a longtemps, les tomahawks pour les fans de Call of Duty, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est les haches qu'on pourrait que lancer. Et comme révolution que Fortnite pourrait faire, pendant le chapitre 4 saison 1 qui pourra arriver en décembre le créatif 2.0. C'est ainsi nous avons énormément de leaks par rapport au créatif 2.0 et un nouveau chapitre pourrait être idéal pour le lancer. Nous avons aussi des phrases qui ont été aperçues dans les défis de héros et qui fait aussi référence on va pas pouvoir éviter notre destin La première, impressionnant mais il est trop tard pour interrompre mon plan Ensuite la deuxième, vous n'échapperez pas à votre avenir. Et la troisième, essayez autant que vous voulez de trouver la salut dans le ciel Et cette phrase nous dit que ça sert strictement à rien de faire voler les villes pour que le, le chrome ne les touche pas puisque ça sert à rien, même dans le trailer nous voyons grisy chromé. Et Nana s'avait dit dans sa vidéo un truc que je suis vraiment d'accord avec lui. On ne peut pas nier que euh, il y a eu des rumeurs par rapport au chapitre 4, mais ces rumeurs sont parties d'où S'il y a eu ces rumeurs, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Sûrement une discussion chez Epic Games, sûrement une information qui a futé des liqueurs Et les gars, n'oubliez pas aussi cette information importante. La saison passée, nous avons eu le leak du nouvel map qui arrivera dans le futur. La map, s'appellera Asteria. Astéria. Au début, plusieurs personnes pensaient que ça allait être la map en lien avec le Creative 2.0, mais les liqueurs ont bien confirmé que ça n'a rien à voir avec. Mais si cette map affûtée. N'oubliez pas que les autres maps aussi ont eu un nom grec comme ça, de la mythologie grecque. Je vous rappelle que la map chapitre 1 était Athéna, la map chapitre 2 Apollon et cette map euh, actuelle Artemis. Et la map qu'on a euh, découvert maintenant est vraiment aussi du, euh, issu de mythologie grecque. Les gars, je suis sûr que dans les commentaires, plusieurs personnes vont m'insulter et qui vont dire que euh, moi et Nana, on est fou. Euh, tout le monde, que tous ceux qui croient en la théorie du chapitre 4, on est fou. Mais il y a trop de preuves qui font sous-entendre euh, la du chapitre. Si dans cette vidéo je me suis mal exprimé ou je me suis mal expliqué je vous redirige dans cette vidéo que a fait Nanas, toutes les vidéos de Nanas qui parlent du chapitre 4 dans la description si vous voulez vous faire votre opinion personnelle. Mais n'hésitez pas quand même à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tiens aussi à souligner que plus, euh, depuis le début de la saison, nous attendons l'arrivée du néant. Et, et nous pouvons dire que peut-être le néant soit 10 fois plus puissant que toutes les ennemis qu'on a pu avoir. Que ce soit la reine du cube ou héros. Alors si on a déjà galérer à combattre l'arène du queue j'imagine même pas le néant. Nanas dans sa vidéo a fait sous-entendre que peut-être le néant pourrait faire exploser la map et que comme théorie nous aurons les fusées qui sont au pas de tir près du sanctuaire qui vont nous permettre de nous enfuir de la map et d'aller dans la nouvelle map. Je tiens à rappeler que c'est une théorie et que c'est lui qui a fait la supposition et moi je sais de vous le repartager. Je tiens à vous prévenir aussi que je sais par rapport à Tom Menderson, pour les gens qui ne savent pas c'est un journaliste qui a les informations, euh, plusieurs jeux vidéo et euh, plusieurs choses en avant même s'il a confirmé que la saison prochaine serait la saison 5 Moi personnellement je suis vraiment de l'avis de nanas Et moi aussi je crois que la prochaine saison ce serait le chapitre 4 Je sais aussi à vous rappeler que GTA 6 est en cours de préparation pour être sorti très bientôt Et Fortnite ne pourrait pas risquer de sortir une nouvelle saison afin de marquer le coup Alors pour concurrencer GTA même si euh, c'est un, euh, un peu impossible Mais pour les concurrencer il devrait sortir un nouveau chapitre Vraiment pour avoir du renouveau complet Alors les gars, avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me lâcher votre opinion dans les commentaires. Si vous aussi vous êtes d'accord avec moi pour l'arrivée du chapitre 4 prochaine saison, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Fortnite, je vous conseille de venir me suivre sur Twitter. Le lien est dans la description. J'ai vu aussi que 100% des personnes qui regardent mes vidéos sont pas abonnées. n'hésitez pas à t'abonner pour du contenu sur Fortnite. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Scaplex. À très bientôt.